Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez pu traverser l'épreuve du confinement sans trop de dommages, tant sur le plan physique que moral, et que vous allez trouver les ressources pour rebondir et retrouver enfin une vie normale. Il nous faut maintenant faire preuve de résilience et tenir compte des leçons de cette pandémie. De simples conseils de bon sens, un respect strict des gestes barrières, une responsabilisation de chacun de nous dans son lieu de vie, que ce soit maison de retraite, EHPAD, lieu de travail, mais aussi au sein de sa famille, aurait évité bien des drames familiaux et des décès. Des patients et correspondants qui ont été contaminés par le Covid m'ont remercié pour les conseils que j'avais donnés au début de la pandémie pour la grippe, en particulier l'utilisation des huiles essentielles antivirales et des oligolumens et vitamines Antioxydants et renforçateurs des défenses naturelles, conseils qui leur ont permis de limiter les effets nocifs du virus et de récupérer plus vite. Tous en effet ont récupéré progressivement et sans séquelles. Leur fatigue et leurs problèmes respiratoires se sont progressivement effacés. Pendant le confinement, vous avez peut-être suivi mes diverses publications sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes abonné, je vous en remercie. Ce n'est pas le cas. Et si vous avez loupé un épisode, voici les liens qui peuvent vous intéresser. Je vous ai tous mis dans le texte qui est ci-dessous. Alors, si vous avez besoin d'informations objectives et complètes sur vos problèmes santé, si vous voulez améliorer vos performances, si vous voulez vous déstresser, si vous voulez lutter contre les effets du vieillissement de façon naturelle pour rester en forme et vivre à 100% de votre potentiel, eh bien, c'est le moment de vous informer et de suivre une de mes formations. Vous, vous pourrez ainsi optimiser votre santé en prévention ou pour compléter les soins qui vous sont dispensés par votre ou vos praticiens. La prise en charge personnelle de sa santé est en effet capital. je le dis et je le répète, pour la réussite des soins, quel que soit votre problème, sa gravité, son ancienneté et votre âge. Il n'y a pas d'âge pour commencer et s'améliorer. Mes e-books, livres de librairie et formations personnelles à la santé à la portée de tous sont à votre entière disposition. Vous avez la liste complète de mes formations actuellement en ligne et immédiatement disponible dans le document ci-dessous. Il vous suffit de cliquer sur le lien pour accéder directement et gratuitement au programme. Euh, si vous avez des questions à me poser, surtout n'hésitez pas à me contacter, vous avez le lien ci-dessous contact arrobase formation avec un à très bientôt pour une autre vidéo ou une autre newsletter. Au revoir.